Bonjour, je vais vous montrer comment le robot d'options binaires fonctionne. Le logiciel est composé de deux parties, l'interface du robot et le site du courtier. Sur l'interface du robot, vous pouvez choisir le nombre maximum de transactions simultanées. Aussi, vous pouvez choisir la valeur de chaque transaction, du coup le robot va miser ce montant lorsqu'il va parier sur une paire de devises. Ensuite, vous pouvez choisir les paires de devises que vous voulez trader. Ici je sélectionne toutes les paires de devises. Maintenant vous êtes prêt, vous avez juste à lancer le robot en sélectionnant, Robot On. Puis, le logiciel va commencer à négocier sur les marchés. Le robot exécute immédiatement les signaux des marchés et prend position avec la valeur sélectionnée dans la configuration. Vous pouvez suivre les positions sur l'interface du robot. En même temps, le robot va attendre que d'autres signaux apparaissent. Maintenant le robot va attendre la date d'expiration de la position prise, 31 secondes restantes. La position a expiré et j'ai gagné 34 euros, la valeur du trade était de 20 euros donc j'ai fait un bénéfice de 14 euros après une minute. Maintenant, le robot va attendre un nouveau signal et va négocier encore et encore. C'est aussi simple que cela, vous n'avez rien à faire juste à laisser le logiciel gérer votre solde et faire de l'argent pour vous. Là encore, le robot ouvre une position avec la valeur sélectionnée dans la configuration. Je vais accélérer la vidéo et vous montrer d'autres gains, puis à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment retirer vos gains sur votre compte bancaire. Ici, j'ai encore gagné. Ici, j'ai encore gagné. Pour résumer. Le robot a pris 3 positions et il a réalisé un bénéfice de 14 euros sur chacune des positions. Chaque position dure 60 secondes, il fait donc un bénéfice de 42 euros en 3 minutes. Pour retirer vos gains sur votre compte bancaire c'est très facile, il suffit de cliquer sur « Banque et sécurité ». Puis, sur « Demande de retrait ». Entrez le montant que vous souhaitez retirer et validez en cliquant sur « Retirer ». La demande de retrait est effectuée et l'argent sera transféré sur votre compte bancaire. Il m'a fallu une heure et demie pour faire cette vidéo. En même temps j'ai laissé le robot actif en arrière-plan et je veux vous montrer le résultat. Je vais me connecter à mon compte et vous verrez mon nouveau solde. Mon compte est maintenant à 11 256 euros. J'ai gagné plus de 1500 euros en moins de deux heures. Alors qu'attendez-vous si vous êtes intéressé par le robot, vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton télécharger sur le site. Je vous remercie de m'avoir écouté.